Ça fait quand même assez longtemps que je n'ai l'ai pas utilisé, l'enregistreur. Du coup, je suis pas sûre de me souvenir exactement de quelle façon je, je, je faisais avant. Ah, il va ben y avoir un problème. le petit problème, c'est la batterie qu'il y a derrière et on a une autre juste là. Du coup, c'est un peu chiant comme organisation y'a le chat On a un deuxième sur le ligne. C'est le bordel derrière. C'est la vie Mon dieu, mon dieu, mon dieu. LOL ah, putain. ah bah j'ai pas mis la bonne partition comme ça voilà Je fais des choses Ils mais... sont pas logiques En fait tu me déconcentres Espèce de chat Là on va faire leur faire enfin, l'enregistrement brouillon de la voix. Parfait. Go Que le pas Palatin est plus que l'air marin, mais quand reverrais. je cheminée et en quelle saison